Merci pasteur, gloire à Dieu, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous avons reçu et tout ce que tout ce ce quoi nous allons pratiquer pour ce que Dieu a fait pour vous, pour moi, pour l'église au Ghana, pour l'église de par le monde et je prie. Que tout ce que Dieu a donné et que nous avons reçu et que nous possédons fasse du bien dans chaque vie, dans chaque ministère, dans chaque affaire, dans chaque profession, dans chaque pays et dans toutes les nations du monde. Au nom de Jésus. Comme nous venons à la dernière session pour écouter la parole sainte mais puissante de Jésus Christ, Demandez, chercher, frapper. Demandez, cherchez, frapper. Et, et la porte de la percée sera ouverte à chacun en ce jour Ce matin ici, partout, au nom de Jésus Prions Père, tu es notre Père nous te remercions pour tes enfants, fils et filles, ministres et serviteurs de Dieu. Seigneur, nous prions qu'en ce jour, tout ce dont nous avons besoin, même si nous ne savons pas que nous en avons besoin, tout ce dont nous avons besoin est imparti à chaque vie en ce jour même au nom de Jésus sois glorifié dans chaque vie, sois élevé avec chaque ministre, et règne de façon suprême, sans rival, dans ton Église, au nom de Jésus. Confirme tes bénitions sur ton Église, sur les ministres, les ouvriers, les professionnels, tes enfants. Merci Seigneur pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. L'Amen va d'Akra, du Ghana, vers le reste du monde. Que Dieu bénisse, pouvez vous asseoir. Nous sommes en acte des apôtres, chapitre 4. Dieu vous l'y a pas de verset 24. Acte des apôtres, chapitre 4, verset 24. Lorsqu'il l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et disent Seigneur, toi qui es, fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Il y a beaucoup ici, mais allez au verset 31. Verset 31 et dit Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 33, verset 33 dit Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La première ligne, grande puissance. La dernière ligne, une grande grâce. Et ils rendaient témoignage. Ils évangélisaient. Ils prêchaient l'évangile. Ils pro proclamaient le nom de Christ. Et ils l'ont fait avec une grande puissance et une grande grâce. Et Ils ont continué à évangéliser et à moissonner jusqu'à ce qu'il occupe tout le territoire. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, la doctrine de Jésus notre Sauveur. Et ceux qui, les hommes, et les, qui ont bouleversé le monde, parce qu'ils ont bouleversé leur religion, leur tradition et leur idolâtrie, ils l'ont bouleversé. Et ils ont exalté et levé Jésus. Les hommes et les femmes qui ont bouleversé le monde sont venus également ici. Et nous irons partout dans le monde. Et nous allons secouer tout ce qui est secouable. Même les choses qui ne sont pas secouables. Et qui sont restées là. Mais qui ne, sont, qui ne profitent pas à l'église. Qui ne profitent pas au pays. Qui ne profitent pas à la nation. Nous allons bouleverser tout cela. Ce qui est secouable et non secouable au nom de Jésus. Nous considérons trois... Point. Le message aujourd'hui est intitulé « La grâce illimitée et la puissance infaillible pour une moisson pour une moisson inarrêtable, imparable pour l'évangélisation ». C'est-à-dire aller dans le monde, conduire les hommes et les femmes à la parole dans l'Église du Dieu vivant. Cette moisson est inarrêtable et quelle avec quelle grâce Avec quelle puissance le faisons-nous La grâce illimitée et la puissance infaillible pour une moisson inarrêtable. Il y a trois points à considérer. Premièrement, premièrement demander. Deuxièmement, chercher. Troisièmement, frapper. Premier point donc, demander pour recevoir sa grande grâce toute suffisante. Deuxièmement, chercher à recevoir sa grande puissance toute fortifiante. Troisièmement, frapper pour regagner ses grandes promesses toutes garanties. Grâce toute suffisante, puissance toute fortifiante et ses promesses toutes garanties. Nous demandons, nous cherchons. Et nous frappons. Est-ce que vous remarquez? Le commencement des actes des apôtres, c'est A. Et le mot chercher en anglais, c'est S. Et frapper, c'est K. Et quand vous alignez A, S, K, dites-moi, ça donne quoi? Ask. Ask en anglais qui veut dire demander. Si vous pouvez demander, si vous pouvez prier, si vous pouvez plaider au trône de grâce et demandez simplement, demandez cherchez frappez toutes les portes sont ouvertes devant vous. Voilà donc le premier point maintenant, demandez pour recevoir sa grande grâce, toute suffisante En Matthieu au chapitre 7, nous lisons pas du verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8, Car Qu quiconque demande, reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il parle de la demande individuelle, de la recherche individuelle, il parle de frapper de façon individuel, celui qui frappe, la porte sera ouverte, et c'est toi qui vas frapper, c'est toi qui vas chercher, c'est toi qui vas demander, et la porte est grandement ouverte pour toi, tout ce dont tu as besoin pour ton ministère, tout ce dont tu as besoin pour la vie, tout ce dont tu as besoin pour ta profession, la porte est déjà ouverte pour toi, verset 9, et dit. verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils. S'il lui demande du pain, la réponse est évidente. de Verset 10, verset 10, ou s'il demande un, un poisson, lui donnera-t-il un serpent? La réponse est évidente. Non, il ne le fera pas. Il donnera le poisson que le fils, la fille, demande. Dans le verset 11, et décide donc méchant, comme vous l'êtes, méchant par nature. Si vous qui êtes méchant savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, à combien plus forte raison, simplement, à combien plus forte raison, en exhaustant nos prières rapidement et simplement et pleinement, à combien plus forte raison, « Votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Il nous dit « Demandez pour recevoir sa grande grâce toute suffisante. » Trois points à considérer. Trois éléments dans le premier point. Demandez et demeurez dans la grâce de la filiation. Il y a la grâce et il y a la grâce de la filiation. Et nous demandons, nous recevons, et nous demeurons dans cette grâce de filiation. Deuxièmement, accéder et accepter la grâce du service. Il y a la grâce pour être un fils. Il y a la grâce pour être un serviteur de Dieu. Troisième élément, abonder et avancer à travers la grâce suffisante. La grâce de la filiation, la grâce du service et la grâce suffisante. Premier élément maintenant, demander et demeurer dans la grâce de la filiation. En Jean au chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Dans le verset 14, nous dit.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 de place pour la personne suivante. Et dans la grâce, c'est la grâce de Dieu qui nous transforme et nous devenons des fils de Dieu, les filles de Dieu. En deuxième Corinthiens au chapitre 6, verset 17, comment venons-nous pour devenir fils et filles de Dieu par sa grâce il a fait tout ce qu'il doit faire. Et Christ a payé le prix. Tout le prix d'ailleurs. Est-ce que nous avons beaucoup à faire Laissez le Père nous dire ce qu'il nous faut faire pour devenir fils et filles de Dieu. En 2 deux, Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et ça, c'est Dieu qui parle. Et je vous. C'est le Père Céleste. Et c'est le donateur de toute grâce qui parle. Et je. Celui qui va nous transformer de pécheurs en ses fils, en ses filles. Et je vous accueillerai. Maintenant, dans le verset 18, il dit, « Je serai pour vous un Père. Et vous sortez du péché, sortez des ténèbres, sortez du mal, sortez de votre ancien mot de vie, sortez de l'occultisme, sortez du contrôle de Satan. Et comme vous sortez maintenant, vous cherchez la grâce de Dieu pour demeurer, et demeurer dans la famille, dans son royaume, et pour demeurer sous son contrôle. Et il dit, alors, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Et quelqu'un crie Amen. En titre au chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu, source de salut. Pas qui... Um, qui source de, de liberté pour condamner le péché, mais la grâce de Dieu ne donne pas la licence pour continuer à pécher. La grâce de Dieu ne donne pas la permission pour continuer à pécher. Oh, je t'aime tellement. Ta tête est en bas et tes pieds sont en l'air. Oh, je t'aime tellement. Oh, même si tu es en train de frustrer la grâce de Dieu ou pas. Il dit non. Il dit la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu qui donne le salut pour tous les hommes a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitises montaines. Lorsque la grâce de Dieu vient, la grâce de Dieu, qui fait de nous des fils de Dieu, des filles de Dieu, cette grâce-là nous enseigne. Lorsque les tentations viennent maintenant, lorsque la convoitie frappe à la porte, lorsque le mal frappe à la personne nous renonçons. Je ne connais plus l'impiété. Nous renonçons à tout cela. Nous nous ne Acceptons pour les convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quelqu'un dit, oh, vraiment ce type de péché, d'iniquité, de mal, là d'accord, je sais, je serai libre quand je serai au ciel. Si tu n'es pas libre avant d'aller au ciel, tu ne seras pas là-bas, parce que cette grâce de Dieu maintenant, elle nous amène à vivre dans la justice, dans la sobriété, dans la justice, dans le siècle présent. Verset 13, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Verset 14, on dit, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait Elle vient dans nos vies, et nous rachète, elle nous affranchit de toute iniquité. Si nous si ne sommes pas encore affranchis de toute iniquité, des péchés, de damnation, de l'humanité, nous devons retourner à la croix une fois encore et dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, ta grâce qui est capable. j'ai besoin de ta grâce, ta grâce suffisante. » Afin que ce que tu as fait sur la croix du calvaire soit disponible pour moi et me purifie, me purifie. Et ce, afin de nous racheter de toute iniquité, de ce fait un peu qui lui appartient purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Philippiens au chapitre 2, 15. Philippiens 2, 15. Philippiens 2, verset 15. « Afin que vous soyez irréprochables et pur des enfants de Dieu, irrépréhensibles. » Si nous devons être irréprochables, nous devons comprendre ces possibilités et ces provisions pour moi et pour tous les fils et toutes les filles de Dieu. Il dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles, oh, irrépréhensibles Irré, irrépréhensible de la part du ciel. » irrépréhensible de la part du Père, irrépréhensible de la part de Jésus, j'ai quelque chose contre toi, sans être irrépréhensible devant le pasteur seigneur, sans reprimande, parce que nous permettons la grâce de Dieu d'agir dans nos vies, sans rival, et sans opposition, et idée, et cette grâce de Dieu, Agit tellement en nous que nous sommes irrépréhensibles. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16 et 10. Portant la par parole de vie, fils de Dieu, de, fille de Dieu, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, professionnel. Et nous faisons tout. Tout ce que nous faisons en Christ, portant la parole de vie et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain. Vain. Qu'est-ce que l'apôtre disait? Il dit, s'il n'y a pas de transformation dans la vie à qui nous prêchons, s'ils ne se sont pas, s'ils ne sont pas passés de pécheurs aux fils et filles de Dieu, s'ils ne mènent pas une vie de justice, rachetés de toute iniquité, il dit, alors quand il sera au ciel, il va regarder autour. « Mais où sont ceux à qui je prêchais ?» Et il ne les trouvera pas là-bas. « Oh, il aura couru en vain. » Il a diverti les gens, mais ils ne sont pas sauvés. Il a prêché aux gens, mais ils n'étaient pas convertis. Il avait prêché aux gens. Et leur vie était comme elle a été touchée, avant qu'ils ne viennent à l'église. Jésus a dit, « Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. » « Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. »« Le ministre aura couru en vain. » Ce qu'il dit, si vous retenez fermement dans votre vie, si vous retenez fermement par vos pratiques, si vous retenez fermement par vos comportements, si vous retenez fermement par la grâce, transformation de Dieu dans votre vie, alors vous serez au ciel et je serai là-bas. Et nous allons nous réjouir parce que je n'ai pas couru en vain ni travailler en vain. Deuxième élément, accéder et accepter la grâce du service. La grâce que nous avons au niveau de la filiation, c'est premier, le premier niveau. Maintenant, le niveau suivant, c'est accéder cette grâce, accepter cette grâce afin de servir gracieusement, en Romains 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix que nous avons, premièrement, c'est la paix avec Dieu. Il était en colère contre le pécheur, il était en colère contre le péché, Maintenant, nous sommes venus par Christ. Et nous avons plaidé pour que le Père qui est au ciel, à cause de Christ, qui est notre substitut, aussi bien que notre Sauveur, pour que le Fils parle à Dieu en notre faveur. Qu'il plaide notre cause devant Dieu. Et il devient notre substitut. Et maintenant, nous disons que nous sommes justifiés. Il nous a pardonné. Il n'a plus rien contre nous maintenant. Notre culpabilité est ôtée, notre condamnation est ôtée. Alors donc, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Dans le verset 2 dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, cette grâce pour être sauvé, cette grâce pour servir. Et cette grâce pour être ferme dans le royaume de Dieu, nous avons accès à cette grâce par la foi dans laquelle nous demeurons fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et il dit, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dans le verset 17, il nous dit, si... Par l'offense d'un seul Adam, la mort a rayé par lui seul. À plus forte raison, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ce que nous recevons, ce n'est pas que nous voulons étancher notre soif et on nous donne une goutte d'eau. Et ça ne fait pas grand chose. Mais ce que nous recevons, ce n'est pas une goutte. Ce n'est pas une trace de goutte, nous recevons l'abondance de la grâce et dit et du don de la justice. La grâce apporte la justice dans nos vies. La grâce ne nous amène pas à demeurer injustes, à demeurer impie, à demeurer infidèles. Non. Nous étions impis, nous étions injustes, nous étions infidèles. Maintenant, la grâce de Dieu est venue maintenant. Et cette grâce de Dieu vient avec le don de justice. règneront ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Verset 21 dit « Aider afin que comme le péché a régné par la mort, « Par le passé, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quand il devient notre Seigneur, il devient le contrôle de notre vie. Quand il devient notre Seigneur, il devient le maître de notre vie et il devient le directeur et le leader de notre vie. Et il nous dirige et nous conduit, Christ, ne conduit jamais personne au péché, à l'iniquité, au mal. Il vient dans nos vies et il devient notre Seigneur. Et parce qu'il est notre Seigneur maintenant, il a le contrôle, il a la, le contrôle et il nous conduit à la justice. Et en 1 Timothée chapitre 1, verset 15, ici si l'apôtre Paul parle de la grâce qu'il a reçue et la raison pour laquelle il a reçu la grâce. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour purifier les pécheurs, pour laver les pécheurs, pour transformer les pécheurs dont je suis le premier. Il était un grand pécheur, le plus grand des pécheurs, le plus dangereux des pécheurs et Christ est venu dans le monde pour sauver, purifier, laver, pour transformer les pécheurs. Moi qui suis le premier des pécheurs, et il m'a lavé, l'a transformé, il a changé pour que les choses ne soient plus les mêmes. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier. De, toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple. Pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie. Tu n'as pas j'ai reçu la grâce pour être un modèle pour ceux qui viendraient recevoir la grâce. Et quand je reçois la grâce de Dieu, ma vie change. Ma vie est transformée. Et Dieu a fait de moi un modèle pour ceux qui viendraient, afin que leur vie également soit transformée et changée. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Et sur la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte par la grâce. Il était serviteur de Dieu par la grâce. Il était prédicateur de la vérité, un soldat de Dieu par la grâce. Il est sur la grâce qui m'a été donnée. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Je j'ai posé le fondement. Maintenant, quelqu'un qui doit venir doit avoir la même grâce, la grâce salvatrice. Il doit avoir la grâce de Dieu pour bâtir. Pas l'intellect, pas le cerveau, pas la pensée, pas l'éducation, pas la théologie. C'est la grâce. Quelle que soit la théologie que nous avons, si nous n'avons pas la grâce, nous ne pourrons pas bâtir. Peu importe la compréhension que nous avons. Peu importe les finances que nous avons, si nous n'avons pas la grâce de Dieu, la grâce que l'apôtre Paul a possédé, nous ne pouvons pas bâtir comme il a bâti. Que donc chacun, que tout homme, toute femme, tout ministre professionnel, que chacun prenne garde à la main dont il bâtit dessus. Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement. Christ, le fondement lui-même, il a posé ce fondement. Le fondement de la vérité pour le salut. Et les apôtres, les prophètes ont suivi. Ils ont également bâti ce, sur cette fondation. L'apôtre Paul, l'apôtre aux païens, il a également posé sur cette fondation. Toute autre personne qui vient alors et qui veut bâtir dessus, Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus Christ Dans le chapitre 15, verset 10 Chapitre 15, verset 10 Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis Est-ce qu'il est qu était un apôtre Par la grâce de Dieu Est-ce qu'il est -ce qu était un prophète par la grâce de Dieu Est-ce qu'il est qu était un évangéliste Par la grâce de Dieu Est-ce qu'il était un pasteur Par la grâce de Dieu Est-ce qu'il était un enseignant Par la grâce de Dieu ce n'est pas un homme auto fabriqué, ce n'est pas un homme auto constitué, ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas la capacité ou le succès, ce n'est pas de là que ça vient, cela vient de la grâce de Dieu. La même grâce qui est disponible pour toi est disponible pour moi, par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé. La grâce ne nous rend pas paresseux, oisifs, ne faisant rien. Ministre, pourquoi tu ne fais pas quelque chose Oh, ce n'est pas, pas les jeux, ce n'est pas les activités, ce n'est pas la grâce de Dieu. Hein? La grâce le rend oisif. Pourquoi est-ce que tu es si oisif comme ça Et tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et tu n'es pas à tel niveau, à tel onzième heure. J'ai la grâce. La grâce, le rend, l'amène à rester là-bas. Il ne se lève pas. Il ne fait rien. Il transforme la grâce de Dieu. Il la renverse d'ailleurs même. Quand la grâce de Dieu vient, dans nos vies, elle nous réveille. Quand la grâce de Dieu vient dans nos vies, elle nous donne la passion de poursuivre. Quand la grâce de Dieu vient dans nos vies, elle nous amène à voir ceux qui périssent et nous sommes poussés vers eux et nous sommes attirés vers eux. Et la, quand la grâce de Dieu nous possède et nous possédons la grâce de Dieu, tout ce qui nous rend tiède, léthargique, ne faisant rien du tout, retarder la grâce de Dieu, envoie le feu du ciel, pour brûler tout cela de nos vies. Et que la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais vous savez, la vieillesse, s'infiltre. Et normalement dans le monde, ils vont à la retraite. Même dans le monde. On dit, bon, c'est bon. Tu as assez donné. Laisse le fauteuil à la jeune génération. Oui, dans le monde. Maintenant, nous sommes dans le royaume. Nous regardons Christ. Nous regardons tous les apôtres qui nous ont dévancés. Et même aussi vieux qui prenaient de l'âge dans le monde. Plus tu montes. Plus tu refroidis dans le royaume de Dieu, plus tu montes, plus tu prends de l'âge, plus la grâce de Dieu va t'activer et te va te pousser à faire ce que le Seigneur espère. Quiconque ayant la grâce de Dieu fasse. Si un vieux a la grâce de Dieu, la grâce fera la même chose. Si une vieille femme a la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu fera la même chose. et fera la même chose comme elle a fait dans la vie de l'apôtre Paul. Il dit, ce n'est pas la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce, et sa grâce, envers moi, n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé plus que tous, abondamment. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Troisième élément, abonder et avancer à travers la grâce suffisante de Dieu. Est-ce qu'il y a un devoir que Dieu donne? Il donne la grâce suffisante. Est-ce qu'il y a une commission que Dieu te donne. Il y a la grâce suffisante qui accompagne. Est-ce qu'il y a un fardeau qu'il veut que tu portes. Il donne la grâce suffisante. Est-ce qu'il y a une course qu'il veut que tu cours. Il donne la grâce suffisante. Est-ce qu'il y a un devoir. Il y a la grâce suffisante. Abonder et avancer. à travers la grâce suffisante. Tu l'as. Et tu vas posséder. Toutes les fatigues d'hier. Des années passées. Le Seigneur va tout effacer ce matin au nom de Jésus. Mais moi, le prédicateur, aujourd'hui, je dois demander plus de grâce. Plus de territoire à comprendre. Plus de personnes à toucher. Plus de vies à transformer. Et je vais demander à Dieu. Si tu demandes, tu vas avoir. Je parle de toi là-bas. Hein. Si tu demandes, tu vas avoir. Et nous irons au territoire, nous ne sommes jamais allés. Nous allons atteindre les lieux que nous n'avons jamais été. Et... Nous allons toucher des vies que nous n'avons jamais touchées. Parce que plus de grâce, la grâce abondante, la toute grâce suffisante, vient sur ta vie au nom de Jésus. En deuxième, Corinthiens 4. Mode. Deux Timothée de Corinthiens quatre quinze. C'est pour cela. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage l'homme même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Tu n'as pas dit Amen à cela Même si notre homme intérieur, il ne dit pas notre homme extérieur sera faible. Il a dit, même si cela arrivait, cependant, ce la grâce de Dieu va toujours nous faire avancer. Il y avait ce prédicateur dynamique, véridique, pénétrant. Mais son corps s'affaiblissait. Jusqu'au point où il n'arrivait plus à tenir debout pendant longtemps. Mais il a dit, j'ai toujours le message. J'ai toujours la puissance de pénétration de Dieu pour pénétrer le cœur des gens. Et la première fois, il l'a vu sur les médias sociaux, prêchant. Il était assis confortablement. De l'introduction à tous les points. Il a tout prêché. Il pouvait le faire debout. Il pouvait le faire assis. Mais le, le corps extérieur s'affaiblissait davantage. Il s'est assis. Et il a dit tout ce qu'il devait dire. J'étais surpris. Le, certains qui prêchent publiquement, se C'est un président roi. Quand ils parlent à la nation, à toute la nation, parfois, ils ne se, ils ne se mettent pas debout. Ils ne bougent pas. Ils s'asseyent dignifiés. Et ils font leur discours à toute la nation. Nous pouvons aussi le faire si nous devons nous asseoir. Tu peux peut-être expliquer à ton assemblée. J'ai un message de la part du Seigneur pour vous. Mais je dois vous transmettre ce message. Et ce n'est pas la force physique pour me tenir debout ou pour me réveiller comme tel tel. Je vais m'asseoir là-bas et tu, et tu devrais l'église. est ça peut aller Ils vont dire oui, c'est bon. Est-ce que ça peut aller Et vous prêchez le message que Dieu vous a donné. Vous n'allez pas permettre à la condition de votre corps et à la condition de votre force. De vous d'empêcher le message du ciel de parvenir au peuple de Dieu. Il dit c'est pour cela que nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, décline, décroît en force, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17, verset 17, car nos légères afflictions, nos légères afflictions, quand vous pensez que vos afflictions sont lourdes, elles deviennent plus lourdes. Mais quand vous allez à l'Israël, et on vous lapide là-bas, et on vous laisse pour mort, vous sentez toutes les douleurs. Si vous appelez ça légère affliction, ce serait légère. Et quand vous allez à Philippe, et on vous bat, on vous jette dans la prison avec silence. Si vous pensez, oh, c'est trop pour moi, ça c'est lourd, ça va sembler lourd. Votre pensée va s'enfoncer. Mais quand vous dites, ce sont nos légères afflictions, si vous appelez ça légère, ce sera léger. Si vous passez par le, le naufrage du navire, par un, un certain nombre de temps, maintenant, vous êtes dans la tempête, et ceux et vous-même, vous, vous n'avez pas mangé depuis 40, 14 jours, mais vous devez atteindre là où vous allez pour prêcher la parole éternelle de Dieu aux âmes mourantes. Si vous dites vraiment ça, c'est trop, ça c'est lourd, ça sera lourd, mais quand vous dites ceci est léger, ceci est comme une plume, ça ne touchera pas ton âme, ça ne touchera pas ton esprit ça ne touchera pas ton homme intérieur. Quand tu l'appelles léger, tes afflictions sont légères. Je dit c'est léger. Mais si je pleure, comme un bébé, à cause des afflictions, les gens ont le droit de demander. Ce sont ces légères là, qui te brisent comme ça, nulle ta consécration qui t'amène à dire ce n'est pas possible je ne peux plus continuer même un bébé à supporter une légère affliction et, mais la grâce pour supporter est venue à toi pour moi et à tous tout est légère affliction c'est tout ce que la population en durée était légère affliction ce que nous endurons est plus est plus légère affliction. J'attendais votre amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour un moment produisent pour un moment, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18, il dit Parce que nous regardons. Non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. C'est pour un moment. Mais les choses invisibles sont éternelles. En 1 Timothée chapitre 1, verset 12. 1 Timothée chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 12. Et je rends grâce à Jésus Christ, notre Seigneur, de, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, et il nous dit, verset 14, verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Hébreu, chapitre 4, verset 14. Hébreu 4, 14. Ainsi, puisque nous avons, ce pas que nous avions aujourd'hui, au présent, comme nous avançons dans l'appel de notre ministère, il dit ainsi, Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons ferme dans la foi que nous professons. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses.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 et tu auras cette grâce pour secours dans tes besoins deuxième pierre au chapitre 3 verset 17 en deux pierre 3 verset 17 vous donc bien aimés qui êtes avertis mettez-vous sur vos gardes vous donc bien aimés qui êtes avertis mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraîner l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croisez dans la grâce. Ne restez pas là-bas. Oh, j'ai la grâce dans le salut. Avance, non. Il y a la sanctification. Il y a la sainteté. Il y a la pureté de cœur, la pureté de vie, par cette même grâce, avance. Il y a la grâce qui te permet de servir le Seigneur sans réserve, avance. Il y a la grâce qui te permet de supporter le type de faire persécution que tu n'as jamais eu dans ta vie, avance. Crois dans la grâce, ne reste pas au fond, dans la vallée, pour dire grâce, grâce, grâce, qui est plus grande que tout, grande que nos péchés, comme les gens chantent cela, ils disent, oh « "Au Seigneur, je, je vais ailleurs, mais j'ai la grâce plus grande que mes péchés. » Ils tombent, ils pleurent, ils crient, « Grâce plus grande que mes péchés. » Tous les jours de leur vie, péchant, commettant le mal, il ne retourne pas à la Bible. Il retourne au champ. Grâce, grâce, plus grande que nos péchés. Quand est-ce que tu vas sortir de là? Quand est-ce que tu vas vaincre le péché? Pour être un vainqueur. Et être plus que vainqueur. À cause de la grâce qui est disponible. Qui t'enseigne à renoncer à l'impiété. Et au convoitisme mondain. Et à vivre dans la justice, dans la piété. Dans ce mot, siècle présent. Allez au-delà de, de ce niveau initial de votre vie, mais croisez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Deuxième point maintenant. Nous avons parlé de demander, demander, chercher, frapper, chercher. Nous cherchons maintenant, à chercher à, re à recevoir sa grande puissance toute puiss fortifiante. Chercher à recevoir sa grande puissance toute fortifiante. Luc 11, 9. Luc 11, verset 9. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Luc 11, 9. Il dit. Et moi, je vous dis, demandez premièrement, et l'on vous donnera. Cherchez, deuxièmement, et vous trouverez. Troisièmement, frappez, l'on vous ouvrira. Verset 10, qu'à quiconque demande premièrement, reçoit. Celui qui cherche, deuxièmement, trouve. Et troisièmement, l'on ouvre à celui qui frappe. Il nous dit alors, que nous pouvons chercher, nous pouvons demander, nous pouvons frapper. Et la porte nous sera ouverte. Verset 13, si donc méchant comme vous l'êtes, si vous, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? La Trinité impliquée, le Père Céleste donnera, il donnera le Saint-Esprit, à Dieu le Saint-Esprit, et la personne qui parle, Jésus-Christ, Jésus parle, il parle au Père et il parle du Saint-Esprit que le Père enverra. Il y a trois éléments à voir ici. Premièrement, la promesse de chercher et de trouver sa puissance. Deuxièmement, le but de chercher sa plénitude avec preuve. Troisièmement, la provision pour les chercheurs avec foi et pureté. Premier élément dans le deuxième point, la promesse de chercher et de trouver sa puissance. Matthieu 6:33 Mais cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez pour moi le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand vous cherchez Dieu dans la prière ce matin, toutes ces choses vous seront ajoutées. Les choses matérielles, les choses spirituelles, les choses personnelles, tous les besoins de votre vie. Si vous cherchez le Seigneur, ce dont vous avez besoin pour le ministère, ce dont vous avez besoin pour la famille, ce dont vous avez besoin pour votre personne, ce dont vous avez besoin pour votre croissance, ce dont vous avez besoin pour votre appel, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par des En Jérémie, au chapitre 29, je vous lis le verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les, pro, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. J'espère ceci, mais je ne sais pas d'où est-ce que ça va venir ou pas. Moi je sais, ça va venir. Oh, j'espère le succès, le progrès, la fécondité dans mon ministère, dans mon appel. Bon, je désire. Hein. Je ne sais pas si ça va venir ou pas. Je sais que ça va venir aider il vous a promis et c'est sa provision pour vous c'est son plan pour vous c'est son plan pour vous c'est de vous donner un avenir gloire à Dieu l'échec du passé est passé les attentes du succès de l'avenir est venu au nom de Jésus Verset 12, vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai, il va t'exaucer, verset 13, très important verset 13, vous me chercherez, vous me chercherez, vous me chercherez, et vous me trouverez, Dieu ne va pas se cacher loin de toi. Il sait que tu demandes quelque chose. Ce que lui seul peut faire. Et il sait que toutes les sources du monde, tous les pourvoyeurs du monde, et tous ceux-là qui ont promis dans le monde, ils ne peuvent pas accomplir tout ce qu'ils promettent. Mais Dieu sait que tout est possible à lui. Et parce qu'avec lui, tout est possible. Voilà pourquoi il dit, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ce matin, quand vous cherchez la face du Seigneur de tout votre cœur, vous mettez de côté toute autre chose et vous cherchez le Seigneur. Ce, que vous, ce pourquoi vous cherchez le Seigneur, l'accomplissement de la promesse de Dieu et est, vous voulez cette puissance de Dieu débordante. Dieu va vous exaucer et remplir votre cœur, votre âme à débordement. Deuxième élément maintenant, le but de chercher sa plénitude avec preuve. Le but de chercher sa plénitude avec preuve. Quelqu'un dit, je cherche le Seigneur. J'ai dit, qu'est-ce que tu as Pourquoi est-ce que tu cherches le Seigneur Il dit, j'ai cherché la puissance pour accomplir mon ministère. J'ai dit, je t'entends. Prouve-le. Prouve-le. Tu as la puissance. Prouve-le. Tu as la puissance. Lève-toi. Tu as la puissance, va, avance. Tu as la puissance, va exercer cette puissance. La puissance pour vaincre le diable. La puissance pour délivrer les disciples de Satan. La puissance pour transformer, changer et pour amener les gens à être convaincus et à courir vers le Seigneur. Tu cherches la puissance dit que tu as reçu la puissance lève-toi et va vaincre mais si tu es encore assis comme tu étais toujours assis et tu traînes les pas léthargiques et tu ne veux rien dire tu ne veux rien faire comme tu l'avais toujours fait est la seule chose c'est que tu deviens à l'église et tu secoues tu te secoues tu te secoues là en quoi ça bénéficie l'église la puissance que tu as c'est quand tu ne peux pas crier au dehors. Tu ne peux pas crier au dehors. Tu ne peux rien faire au dehors. Et quand les autres pritent, ils, ils disent Amen. D'une façon hystérique. Tout le monde peut le faire. Ça, tu n'as pas besoin de la puissance du ciel pour être euh, hystérique, mais la puissance d'aller et de dire pas la grâce de Dieu. Il m'a donné la puissance pour délivrer et pour dire à Israël ses péchés. Et pour les sorties de ces péchés, pour que tu puisses permettre tu pries, pour que la puissance du ciel abrisse les jours du péché dans chaque vie. Alors la puissance que nous cherchons, la puissance que nous recevons, nous devons la prouver. La puissance pour guérir les malades, nous devons la prouver. La puissance pour délivrer les opprimés, nous devons la prouver. Nous parlons du but de chercher. La plénitude de la puissance de Dieu avec preuve. Et nous dit en, en, en Jean chapitre 6, 24. Jean 6, 24. Jean 6, 24. Les gens de la foule ayant vu que Jésus ni, ni Vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Kapanom, à la recherche de Jésus. doit être là. Verset 25. Verset 25, on dit Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent Rabbi, quand, maître, enseignant, quand es-tu es venu ici Verset 26, Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas non, parce que vous avez vu des miracles, pas parce que vous voulez aller parler des miracles, pas parce que vous voulez aller convaincre les pécheurs qui sont derrière à cause du témoignage des miracles, pas parce que vous avez vu les miracles que ça le Messie pourrait faire. Et vous croyez maintenant que le suis le Messie. Et vous croyez même à cause des, des paroles, pas parce que vous les croyez. Mais parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasié. Dans le verset 27, il nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. Travailler non pour la nourriture qui périt. Et il donne la confirmation de son ministère. Vous devez avoir un but. Vous devez avoir le but de chercher ce que Dieu lui-même a donné. Somme. Somme 27, verset 8. Somme 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je te cherche Je cherche ta face ô éternel Cherchez ma face Le Dieu du ciel Voulait continuer à diriger les enfants d'Israël Cherchez ma face Cherchez ma puissance Cherchez mon plan Cherchez mon but sur si ta nation. Donne-nous un roi. Cherchez le Seigneur. Qui nous dévance dans la bataille. comme les autres nations. Cherchez ma face. Il a. Il était avec Moïse. Il a vaincu. La toute puissance de résistance. En Égypte. « Je suis votre Seigneur, votre Roi. »« Il a traversé le désert avec eux. »« Et il buvait l'eau du rocher et personne ne pouvait le faire. »« Immédiatement que Pierre, il a donné la main du ciel. »« Cherchez ma face. Votre suffisance est en moi. »« Il est allé avec eux dans le pays, de, dans la terre de Canaan, la terre promise. » Et il a vaincu toutes les puissances qui se contre eux. Cherchez ma face. Je suis plus que suffisant. Il dit non. Donne-nous un roi. Samuel était attristé à cause de l'aveuglement du peuple. Il a pris le Seigneur. Dieu a dit, Samuel, ils ne t'ont pas rejeté. C'est moi, ils ont rejeté. Quand nous cherchons... Une alternative. Lorsque nous cherchons une puissance alternative. Lorsque nous cherchons des solutions alternatives. Lorsque nous cherchons des puissances terrestres. La force terrestre. Et nous abandonnons le Seigneur. Nous n'avons pas abandonné les prédicateurs Samuel. Nous n'avons pas abandonné un homme. Nous avons rejeté Dieu. Et Dieu leur a donné ce qu'il veut. Vous cherchez un roi. Il les a donné un roi avec un, petit, un, un, un, un R minuscule, un R mitulé, qui n'a pas de puissance, un roi vide. Maintenant, Goliath est venu, et comme Goliath est venu, et il a parlé devant les gens, un roi diminué, un roi avec qui vous voulez remplacer Dieu, qu'il vienne. Qu'il envoie quelqu'un, mon nom est Goliath. Et Saül, le, le roi, avec un air déformé, il ne pouvait rien faire. Il casse qu'un garçon qui avait Dieu, et qui connaît Dieu, qui avait cherché la puissance de Dieu et qui n'avait pas cherché les puissances alternatives jusqu'à ce qu'ils viennent je vais, je vais le faire tomber le roi a dit si moi je, pas, je ne peux pas tu ne peux pas aussi c'est ce qu'ils pensent si eux ne, si avec leur puissance alternative ne peut pas le faire alors nous ne pouvons pas le faire et David a dit je peux Qu'est-ce que toi tu dis J'ai dit qu'est-ce que toi tu dis Quand les hommes, les femmes, les ministres, les professionnels, un évêque, quand ils ont cherché une puissance alternative, maintenant ils ne peuvent pas affronter les puissances qui sont là. Et toi tu sors. Tu n'as pas encore été ordonné. Tu sors. Tu n'as pas, pas encore reçu un titre. Tu dis « Je peux ». Et ceux qui ont cherché des puissances alternatives dis Toi, tu ne peux pas. Est-ce que tu vas t'asseoir Tu vas battre en retraite, trembler, être dévié. » Les grands du pays ont dit « Je ne peux pas. Ah, moi aussi peut-être, je ne peux pas. Tu le feras. Je dois. » Qui va délivrer la nation Le roi qu'ils pensait qu'ils ont cherché. Les frères aînés de David n'ont pas pu. David, tu peux. Tu le feras. Parce que quand tu dis « chercher ma face », mon cœur dit. Je cherche ta face au éternel. Et tu auras ce que tu cherches. Verset 14. Et nous dit. Espère en l'éternel. Fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Tu le trouveras. Troisième élément, c'est la provision pour les chercheurs avec foi et pureté qu'il a faite pour ceux qui le cherchent. Qui le cherchent avec foi et pureté. Somme 63. Psaume 63. Verset 1. Verset 2, lui second. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Tôt. Je te cherche. Quelqu'un dit aujourd'hui, tu ne comprends pas. Il y a un fardeau de choses emmagasiné aujourd'hui. Beaucoup de choses En pour ce jour. C'est beaucoup, c'est lourd. Même en pensant ce que je vais faire aujourd'hui. Et là où je vais aujourd'hui, vraiment, ça m'intimide. Pour cela, je ne peux pas avoir ma dévotion. Je ne peux pas lire ma Bible. Ça prendra du temps. Je ne pourrai pas chercher le Seigneur aujourd'hui avant de sortir. Veux-tu porter les fardeaux tout seul ne vas-tu pas chercher le Seigneur, ne vas-tu pas prier, ne vas-tu pas lire la Bible, ne vas-tu pas recevoir les promesses de Dieu, ne vas-tu pas faire des dévotions, parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Martin Luther a dit, l'une des personnes majeures qui a amené l'église protestante et la Bible et la vérité, il était très occupé, il y avait un fardeau d'activité. Il dit, quand je suis le plus occupé et que le devoir au dehors là-bas est grand, je dois augmenter mon, mon heure de prière le matin à trois heures de temps. Quand le fardeau va être plus lourd, quand le défi sera inhumain, je dois trois heures avant de sortir quand nous cherchons le Seigneur, nous aurons la puissance, nous aurons la préparation. Et ce que nous pourrions faire, en toute une année, la force du Seigneur peut venir. Nous pouvons le faire en un jour. Oh Dieu, tu es mon Dieu très tôt, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. verset 2 verset 3 ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire verset 4 car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges osé 10 verset 12 Oser 10, verset 12. semer selon la justice. Si tu veux moissonner, semer dans la justice. Si ça va être prospéré par le Seigneur, semez selon la justice. Si tu sèmes dans l'iniquité, tu es tout seul là-bas, Dieu ne va pas soutenir cela. Si tu sèmes dans le péché, tu es seul Dieu ne va pas soutenir cela si tu veux être infructueux si tu veux être rejeté si tu veux être chassé du Seigneur tu peux semer n'importe comment tu peux semer avec rétrogradation mais si tu veux du fruit si tu veux le succès du succès dans ton appel, dans ton ministère, semez selon la justice. Moisson, selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Ne résistez pas. Ne ferme pas ton cœur, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande. Pour vous, la justice. Amen. Troisième point maintenant. Frapper pour regagner ces grandes promesses, toutes garanties. Cherchez. Demandez. chercher, frapper pour regagner ces grandes promesses, toutes garanties. Garantie. Il y a trois éléments. Premièrement, frapper de façon importunée à la porte des promesses de Dieu. Deuxième élément, frapper de façon incessante à la porte des promesses, à la porte de provision de notre ami. Frapper de façon incessante à la porte de provision de notre ami. Troisième élément frappé de façon individuelle à la porte finale de toutes les possibilités. Cette semaine, ce mois, mois prochain, cette année, pour le restant de ta vie dans le ministère, tout sera possible. Et je veux que tu notes cela. Impossible. Impossible. Impossible. Il faut écrire ça. L'impossible. Impossible. Est possible. Quand nos pères, nos aïeux voyaient, quand ils utilisaient encore les animaux pour aller de lieu en lieu, tout ce qu'ils pouvaient faire mettre médecin, c'est un animal qui bouge. Mais quelqu'un commence à raisonner. On peut, être, on se fatigue, non? on peut avoir quelque chose. Quand vous donnez l'essence qu'il faut, ça va bien bouger. Et l'impossible est devenu possible. Quelqu'un a pensé, comme quelqu'un a des véhicules, le camions, les trains qui vont aller plus vite que les animaux qui... et quand ils sont arrivés au bord de la mer ils ont dit nous nous arrêtons ici le marché qui est de l'autre côté on ne peut pas aller là-bas quelqu'un a pensé il doit avoir quelque chose qu'on puisse faire on peut bâtir un pont les gens qui ont vécu avant ça, c'était impossible pour eux. Regardez comment l'océan est profond, la mer est profonde. Voyez comment la mer est large. Qui peut nager et construire le pont? Le ciment va partir avec l'eau. Comment peut le faire? Quelqu'un dit l'impossible est possible. Ensuite, des, des moments sont venus, certaines personnes ont pensé. Sur le pont là-bas, quand il pleut, les eaux même vont monter et, et couvrir tout le pont. Quelqu'un a pensé, est-ce qu'on ne peut pas aller sous cette eau-là et tracer une route couverte, sécurisée, sous les eaux Un ingénieur dit là, l'impossible, l'ingénieur dit... L'impossible est possible. Et ils l'ont fait. Et deux frères, ils étaient assis dans leur maison. Et ils ont regardé autour d'eux. Ils avaient des difficultés pour briser cette montagne, pour passer par cette rivière. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui va porter les hommes et les faire traverser l'air. Ne soit pas ridicule. Hein. Ne soit pas fou. Hein. Comment est-ce que quelqu'un peut le faire? Mais ils ont dit, l'impossible est possible. Et maintenant, ils ont commencé à construire ces choses. Et c'est devenu un avion aujourd'hui. Et l'avion qui devait voler une, une heure, deux heures. Et il a pris du temps pour que quelqu'un quitte de New York à Londres, sans arrêt, seulement en violant la mer. Ils nous disent tout ce que l'impossible est possible. Ça c'est le cerveau, la pensée que Dieu a donnée aux gens. Et beaucoup de choses se sont passées. L'ordinateur, regardez ce que l'ordinateur peut faire aujourd'hui. L'impossible est possible. Les médias sociaux, regardez comment les nouvelles circulent. L'impossible est devenu possible. C'est seulement l'église du Dieu vivant qui dira Comme cela a été, il en est ainsi et il en sera ainsi pour toujours. Et si vous voulez essayer une nouvelle chose qui va manifester de Dieu, comme aux temps anciens, au-delà des temps anciens, ils diront Attends, attends, attends, hein. Ne sois pas trop excité, un hein, pasteur. Et ne sois pas fanatique, un hein, prédicateur. Parce que ceci est impossible. Et je suis venu vous déclarer aujourd'hui que dans ta vie, dans ton ministère, dans l'église, dans les derniers jours, l'impossible est possible. Par toi, pas moi, pas nous tous, premièrement, Frapper de façon importunée, de façon importunée, à la porte des promesses de Dieu. Frapper de façon incessante à la porte de provision de notre ami. Frapper de façon individuelle à la porte finale de toutes les possibilités. Voyons le premier élément rapide, rapidement. En Luc 18, verset 1. Luc 18, Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si tu veux prier, tu dois croire que l'impossible est possible. Ne prie pas si tu n'espères pas ce que Dieu a dit qu'il fera. Moïse a prié avec des millions de personnes, avec les Israélites. Est-ce que je peux prier dans cette situation impossible? Est-ce que nous allons prier? Oui, nous allons prier. Et la solution était dans la main de Moïse. Et Dieu a dit, Moïse, pourquoi tu cries? Regarde ce qui est dans ta main. Et tant ta verge. Tu as déjà ta solution. Et je dis que ta solution t'a déjà donné. Tes problèmes sont résolus. Et le Seigneur continue dans le verset 2. Il dit. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait des gars pour personne. Pense à cela. Tu as un voyage. Tu as des gens. Tu as un lieu que tu veux atteindre. Ce qui peut t'aider est la seule personne qui peut pourvoir les ressources pour y arriver, pour que tu aies ce que tu veux. qui ne craint point dieu et qui ne respecte personne oh je souhaite avoir quelqu'un qui qui sait que je sais je fais ceci pour dieu et qui craint dieu et qui va respecter l'homme et me respecter mais ce juge ne craignait point dieu et qui n'avait gars pour personne verset 3 verset 3 il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Verset 4, verset 4 « Pendant longtemps, il refusa. » Mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, » que je ne crains point de Dieu et que je n'ai dégâts pour personne, verset 5 néanmoins, parce que cette veuve, cette veuve solitaire, cette veuve pauvre, cette veuve pauvre m'importune, tu vas importuner tes problèmes. Tout ce qui va bloquer ton chemin, tout ce qui n'a pas de voie ici, Jésus est ton chemin. Et Jésus a tracé un chemin pour toi. Pour dire que tu ne vas pas passer par ce chemin, ne fais pas marche arrière. C'est ceux qui ça, tiennent ferme, c'est ceux qui parlent leur voie. La veuve qui n'a pas, pas de contact, qui n'a personne, elle avait la détermination. Je vais avoir ce que je cherche. Tu auras ce que tu cherches. Parce qu'elle m'importune. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Qu'elle ne continue sans cesse. Frapper de façon continuelle. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7, Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui sont les élus de Dieu J'ai dit qui sont les élus de Dieu Ceux qui ont choisi, sélectionnés. Tu es un élu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Verset 8, je vous le dis il leur fera promptement justice. Il te dit qu'il te fera promptement justice. Il va t'exaucer promptement. Il donnera ce que tu frappes et ce que tu cherches. Tu l'auras promptement ce matin. C'est le matin pour recevoir. Deuxième élément. Deuxième élément. Frapper de façon incessante à la porte de provision de notre ami. Luc 11, verset 5. Verset 5 de Luc 11. Il a dit encore, si l'un de vous. A un ami. Si l'un de vous a un ami. J'ai un ami. J'ai un ami. Il est venu et il est mort pour moi. Il a dit qu'il ne veut pas. Que je fasse. Que je subisse la condamnation. Et tenez les morts pour moi. Mon ami. Père, il a pas de plus grand amour que celui-ci pour qu'un homme meure pour son ami. Et je vous appelle ami, vous n'êtes plus mes serviteurs parce que tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai révélé, je déposais dans votre vie. Et toute puissance que j'ai manifesté, je viens vous donner cela. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il fera de plus grande. Parce que je m'en vais au Père. J'ai un ami. Il n'y a rien d'impossible à cet ami. Il n'y a rien d'indifficile à notre ami. Il dit, qui l'un de vous, s'il a un ami et qu'il vers lui au milieu de la nuit, et lui dira, ami prête-moi trois pains, verset 6 quand un de mes amis est arrivé devant un ami et pour voir tout ce dont il y a besoin à cause de l'ami aussi que j'ai, il est géré un ami comme mon sauveur ami, mon ami sauveur me donne tout. Il va tout pourvoir là-bas. Et mon ami, ici-bas, il cherche sa guérison. Il a son propre soutien. Il, a, il est triste, il veut la joie. Il a des difficultés. Il veut la solution. Il, je suis son ami. Et il dit, parce que je suis comme mon ami en haut, ses attentes. C'est que je pourvois à ses besoins comme mon ami d'en haut, comme il pourvoit à mes besoins. Aider Un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Mais j'ai le désir. Je n'ai rien à lui donner.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 Je ne puis me lever. Il ne voulait pas. Je ne veux pas me lever et te donner. Ne dis pas je ne peux pas. Christ a déjà pourvu. Et toi tu as demandé. Et il t'a donné toute la puissance, toutes les provisions, tout ce que ton ami. Ne dis pas je ne peux pas me lever pour lui donner. Tu peux dire vraiment, il y a tellement de sommeil, je suis tellement fatigué, j'ai besoin de mon repos, je ne veux pas me réveiller. Ne dis pas, je ne peux pas, parce que tu peux. J'ai dit, je peux. J'ai dit, je le ferai. Je dois. Ce que je dois faire, je dois disposer à le faire. Ce que j'ai envie de faire, je dois me rassurer que je peux je puis tout par Christ qui me fortifie verset 8 verset, verset 8 je vous le dis même s'il si ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami Il se lèverait à cause de son importunité, Cherchant et n'abandonnant pas. Frappant et ne faisant pas marche arrière. À cause de son importunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Aujourd'hui. Parce que tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas faire marche arrière. Notre grand ami au ciel, il se lèvera du trône et vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans le ministère et dans vos professions au nom de Jésus. C'est sur la base de ça que Jésus a dit, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez. Et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappé, et l'on vous ouvrira. Aujourd'hui, c'est le jour des portes ouvertes. Des, des chambres ouvertes. Des magasins ouverts au ciel. Dans ta vie. Dans ton ministère. Pas de regret dans ta vie. Les portes sont ouvertes aujourd'hui. Troisième élément. Troisièmement. Frapper de façon individuelle à la porte finale de toutes les possibilités. Les portes frapper de façon individuelle. Vous savez, certaines personnes, c'est juste une habitude. Et l'habitude, si vous répondez à cette habitude, et c'est un magasin dans votre système, parce que tu l'as fait à tout moment, à tout moment, à tout moment, il y a un chat là-bas, il y a cette personne, le chemin est là-bas, il prend le champ. Il traverse, il traverse. Et chaque fois il veut venir à un lieu donné. C'est déjà enraciné en lui. Il traverse ce champ encore. Et il laisse de traces. Il laisse de traces. Dans ce champ, et tout le monde voit. Quand tu fais une action, une action, première fois, deuxième fois, troisième fois, à tout moment, ça, ça laisse des traces dans tes pensées, dans ton esprit. Même sans y réfléchir, tu reprends ça, tu peux passer par là encore. Ça devient un, un sentier battu par lequel tu passes. Il y a des gens là. Ce que je veux dire, ils ont l'habitude chaque fois que nous disons maintenant prions, ils ne font pas du mal, hein, délibérément, ils ne font rien, c'est devenu, c'est en, enraciné en eux, ils se lèvent, et ils sortent, pendant que la prière est en cours, et ils ne peuvent pas individuellement, demander, chercher, et frapper, quand la prière est sur le point de terminer, c'est en ce moment-là, ils s'infiltrent et reviennent. Et c'est devenu une habitude. L'habitude qui nous appauvrit. Et quand les individus doivent venir pour chercher la foi du Seigneur, pour avoir la puissance de Dieu, il ne fait du mal à personne. Et ne fait pas ça pour faire du mal à quelqu'un. Ça que cela laisse un chemin dans son âme. Et ne peut plus prier. Et quand il faut prier, aujourd'hui, il nous faut bloquer ce chemin-là. Et nous devons battre cette attitude qui nous retient en bas qui nous maintient en bas. Et nous cédons, cédons à une habitude qui nous détruit. Nous allons annuler cela pour toujours au nom de Jésus. Maintenant, comme nous voulons prier en ce moment, comprenez, aujourd'hui, c'est différent de tous les autres jours. Tes larmes seront effacées. Les impossibilités deviendront possibles dans ta vie. Et les choses que tu trouvais difficiles avant. Maintenant, le Seigneur les rendra faciles sur ton chemin au nom de Jésus. Maintenant, pour moi, pour moi, les impossibilités deviendront possibles. Amen. Marc. Chapitre 9, verset 22. Marc 9, verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, si tu peux quelque chose, Viens à notre secours et compassion de nous. Chaque fois, cet enfant a souffert. voulait le tuer en le jetant dans le feu. Il y parfois de découragement. Oh, j'ai... J'ai une vie vraiment foulée aux pied. J'ai le syndrome d'impossibilité dans ma vie. Dans mes soliloques. Je me parle à moi-même. Impossible. Impor, impossible. Tu ne peux pas avancer. Si l'opportunité, Laisse l'opportunité à ceux qui peuvent le faire. À tout moment, cela m'a jeté dans le découragement. Si tu peux faire quelque chose Seigneur. Viens mon secours. Ton secours est venu. Verset 23. Mais Jésus lui dit. Si tu peux croire. Est-ce que ce n'est pas simple? Il n'a pas dit. Si tu peux croire. Aller au Jourdain, si tu peux aller à Jérusalem, il n'a pas dit si tu peux gravir la montagne, si tu peux te cacher dans la vallée, si tu peux avoir assez d'argent pour acheter ceci, si tu peux, ah, c'est un guerrier de prière qui te soutienne et qui t'aide. Il n'a pas dit cela, il a dit, si tu peux croire, tu ne crois pas en toi-même, tu crois en lui, celui qui peut tout faire. Tu crois au Dieu du Ciel qui a créé tout l'univers. Tu crois au Dieu de toute impossibilité. Et il dit aujourd'hui et non demain. La, pas la semaine passée, le mois, pas le mois prochain. Si tu continues à croire, à croire, à croire, à croire. Si tu peux seulement croire tout est possible à celui, à lui, à une personne, à celui, toi, elle. A toi, à celle, le Seigneur rendra tout ce possible dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ta profession, au nom de Jésus. Si je savais que tout projet que je commence, je peux l'achever. Qu'est-ce que je vais commencer aujourd'hui Si toi, tu savais... Que tout voyage que tu vas entreprendre pour aller prêcher l'évangile. Si tu savais, l'argent que tu as, les choses matérielles, les ressources dont tu as besoin. Si tu savais, quand tu ne peux pas échouer, que tout te sera donné, quel voyage allais-tu entreprendre aujourd'hui. Si tu savais... Que tout pécheur à qui tu parles Que ce pécheur Ne va pas dire non Ce pécheur ne va pas dire J'attendais quelqu'un comme toi Pourquoi nes tu pas venu avant Si tu sais que tout ça Que tu adresses la parole de Dieu Cette parole va pénétrer, pénétrer le cœur Que feras-tu À qui parleras-tu aujourd'hui Si tu savais Que l'échec est annulé de ta vie Si tu savais que la chaleur est annulée de ta vie. Si tu savais. Que tout ce sur quoi tu placeras ta pensée. Il n'y aura pas d'impossibilité. Que la possibilité est venue. Que feras-tu aujourd'hui? Que planifieras-tu aujourd'hui? Si tu savais que toutes les ressources sont disponibles. Et que si tu peux seulement croire. Tout est possible à toi. Parce que tu crois. Comme nous prions maintenant. Que que vas-tu demander à Dieu Tu sais que tout est maintenant possible aux croyants. Avec celui qui croit à toutes les promesses de Dieu. Que vas-tu demander Comment vas-tu prier Tu vas oublier tous ceux qui sont autour de toi. Et tu viendras au Seigneur. Tu vas demander et cela te sera donné. Tu vas chercher et tu trouveras. Et tu vas frapper, frapper, frapper. Et la porte sera grandement ouverte. L'Église a besoin d'un autre Moody. L'Église a besoin d'un autre John Wesley. L'Église a besoin d'un autre évangéliste. Son Dieu, l'Église a besoin d'un autre homme, d'une autre femme aujourd'hui qui va secouer notre pays. Qui va bouger tout le monde. Et pousser tout le monde sur ses genoux. Et les amener à trouver le salut. Le Seigneur béné de notre Élie. Il cherche maintenant. Gloire à Dieu. Il t'a trouvé là-bas. Il t'a trouvé là-bas. Tout sera possible. Ne regarde pas derrière. Ne pense pas en arrière. Ne regarde pas en bas. Regarde. Lève les yeux vers le ciel d'où viendront tes possibilités et commence aujourd'hui lève-toi maintenant et parle au Seigneur demande cherche et frappe ton jour de victoire ton jour de provision ton jour de nouvelles possibilités ces jours commencent maintenant Ouvre ta bouche et parle au Seigneur ces possibilités tout ce que tu veux demander au Seigneur, la puissance, la grâce, la force pour pouvoir percer et avoir le succès, le progrès, la croissance, la réalisation, la victoire, l'accomplissement dans le ministère dans lequel il t'a appelé. Toute grâce activée, toute puissance pourvue pour toi. Moïse a pensé qu'il ne pouvait pas. Je suis un bègue, tu peux, tu le feras, tu dois. progresser, la victoire a été érodée quand les mains de Moïse baissaient. Moïse n'est même plus disponible. Moïse était sur le champ. Il pensait que sans Moïse, je ne peux pas. Tu peux, tu le pourras, tu dois. Quand il a parlé au soleil, pour qu'il s'arrête, pour qu'il finisse triomphalement le combat qu'il livrait, Moïse n'était plus là. Ne dis pas qu'on tu ne peux pas, tu peux. Oui. Tu le feras. Oui. Allez Jérusalem, le choix Philippe. Parmi ceux qui distribuaient la nourriture, ils n'ont pas pensé qu'ils pourraient guérir les malades, qu'ils pouvaient prêcher l'Évangile, qu'ils pouvaient conduire les pécheurs à Christ. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas. Le vent de persécution en soufflait et l'ont envoyé en Samarie. En Samarie, prêche Christ. Les péchants étaient sauvés. Les malades étaient guéris. Les démoniaques étaient délivrés. Il y avait la joie dans toute la ville. Quand les apôtres étaient avec eux, Philippe, Et les autres pensaient qu'ils ne pouvaient pas. Philippe est en Samarie. Et les apôtres n'étaient pas là. Et ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils pouvaient. Tu peux Il y a la grâce. La grâce suffisante. Il y a la puissance. La puissance qui fortifie. Il y a des promesses de toutes les possibilités, toutes les promesses garanties pour toi aujourd'hui, demain, désormais, cette année et toutes les années qui vont suivre. Maintenant, tu peux. À partir de maintenant, tu le feras. Désormais, tu dois désormais Ne chante pas les vieux cantiques. Je ne peux pas. Les vieux chants. Je ne suis pas capable. Les anciens chants. Je, je ne peux jamais réussir. J'ai peur. Anciens chants. Je me sens intimidé. Les autres sont forts, moi je suis faible. Les anciens chants ne les chantent plus. Ces anciens cantiques ne les chantent pas. Mes amis sont plus puissants que moi. Les anciens chants. Ils, ont, ils sont déterminés. moi je suis faible Ça c'est des anciens chants Les chants ne passent pas ces anciens chants Je ne peux pas Je n'ai jamais été fort Je n'ai jamais rien réalisé C'est trop tard Je suis trop vieux je n'ai pas d'expérience, ça c'est des anciens chants. Ne les fredonne plus. Le nouveau chant. Je peux Le nouveau chant, je puis tout. Nouveau chant, je puis tout par Christ qui me fortifie. Nouveau chant. Je me lèverai et j'irai. J'irai. Je serai. Je suis plus que vainqueur. Un nouveau chant. Je suis celui qui dit que je suis. Nouveau chant. Je puis ce qu'il dit que je peux. Un nouveau chant. Je ne suis pas faible. Je suis fort. Un autre chant. Je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Une bonne ch un bon chant. Je suis pas pauvre, je suis riche. Crois. Tout est possible à celui qui croit. Croa, ta foi, ta Croa. Seigneur je crois Seigneur je crois Je suis un homme différent maintenant Seigneur je crois Je suis une femme différente maintenant Seigneur je crois La victoire est venue le triomphe est venu. Toutes mes pétitions sont exaucées. Seigneur, je crois... Au nom de Jésus, nous prions. Ta prière a été exaucée. Tes impossibilités ont été annulées. Est-ce que tu crois? Seigneur, je crois. Dis-le. Dis-le du plus profond de ton cœur. Lève cette main. Croyant. Un ministre qui croit. Un enfant, une fille de Dieu. Il y aura une différence dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Samson était né avec la puissance. Mais un jour, tout d'un coup, quelque chose a commencé à bouger. Il a répondu à ce mouvement et la puissance a été activée. Dieu t'a donné maintenant la grâce suffisante il t'a donné la puissance fortifiante et des possibilités dans tout le domaine de ta vie l'esprit va te pousser à agir à prêcher à prier pour les malades à chasser les démons parce que cette pensée cet esprit, cette nouveauté vient dans ta vie. Ne dis pas, je n'ai jamais fait ça avant. Aujourd'hui, la puissance sera activée dans ta vie. Ce n'est plus toi-même, je te vois là-bas. L'impossible est devenu possible. Messieurs ministres, je vous regarde là-bas. L'impossible est devenu possible. Sur ta tête, une nouvelle onction, une nouvelle possibilité, une nouvelle gloire, une nouvelle grâce dans ta vie au nom de Jésus. Lève cette main, Père. Jamais tout Élie devant toi. Pour que l'onction, la puissance, le manteau d'Élie viennent sur chaque Élysée au nom de Jésus. Hôte les impossibilités du passé, les faiblesses du passé les, les manquements du passé et élève chaque fille, chaque fille, élève tout ministre, tout professionnel, élève tout ouvrier, tout évangéliste sur la montagne et au sommet de l'accomplissement et des possibilités au nom de Jésus. Mais dans la journée, remplis les coupes dans la nuit, les de ta puissance Sur le champ Que la manifestation de la puissance Vienne à travers eux Au nom de Jésus Ils marcheront Ils ne seront pas fatigués Ils vont courir ils ne seront pas épuisés La puissance activée C'est la puissance, la puissance manifestée pour chaque individu, le frère, chaque soeur, chaque frère, au nom de Jésus. Mets le échec derrière eux. Mets l'ancien découragement et envoie l'ancienne défaite derrière eux. Lève-toi, avance, prêche, prie, chasse les démons, guéris les malades. Et va faire les œuvres de Jésus-Christ avec la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, pour chacun qui est un accomplissement, chacun qui a une manifestation, pour chacun... Activation de puissance dans chaque vie au nom de Jésus. La victoire, pas d'échec. La victoire et non la défaite. En haut, en haut, pas jamais, plus jamais en bas. Mes frères, pour ma soeur, tu peux. Tu le feras. Concernant ta vie, ton progrès spirituel, toutes de nouvelles choses sont faites pour toi. Et c'est accompli ici sur la terre. Merci pour les l'exhaustion, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.